Bienvenue sur euh, Gatterton, dans l'univers de la old school rôliste francophone, pour euh, la visite euh, et la présentation donc, de euh, l'exposition Première décennie du jeu de rôle en France. Donc vous arrivez dans cet espace-là. Ici vous avez un premier article de présentation du pourquoi et du comment de l'expo qu'est-ce que c'est que le métavers je vais vous présenter les différents espaces et ensuite vous détaillerai lors de la visite ici c'est un article où va le JDR de la presse spécialisée rôliste de l'époque de 89 Donc, qui fait le point qui fait un état des lieux du jeu de rôle à l'époque Ici, nous avons la même chose, un dossier JDR, mais là, par de la presse euh, généraliste euh, nationale, voilà. un organe de presse nationale Ici, nous avons des documents euh, qui relatent le, le GNI Lander, qui avait eu lieu euh, sur tout le territoire national à l'époque. On pouvait voir des combattants... Euh, à l'épée en mousse dans les conventions et il était piloté euh, internet n'existait pas en, il y a 30 ans puisque c'est une exposition qui nous parle du jeu de rôle il y a 30 ans mais le Minitel était là les adhésions dans les clubs se prenaient en francs et non en euros voilà ici ça parle d'une rencontre JDR à Reims et ici bah, du jeu, des jeux en GN Killer euh, là, c'est l'exemple d'un jeu qui a eu lieu dans un lycée, dans une petite ville, en 1990. Voilà. Donc l'approche, ce sont des documents euh, des documents euh, qui proviennent essentiellement donc, de, de bénévoles et de la vie associative, donc des clubs de jeux de rôle de l'époque, en particulier d'une fédération euh, qui est régionale de clubs que vous découvrirez au fur et à mesure. Ici, un deuxième article de présentation. Voilà, on est plus sur le, le pourquoi du contenu. Et là, ce sont des articles de presse locale sur le jeu de rôle. Et ici, vous savez qu'à l'époque, avec l'émission de Mireille Dumas, bas les masques, il y a eu toute une polémique sur le jeu de rôle, Carpentras, euh, mais il y avait aussi déjà des polémiques entre euh, éditeurs, euh, professionnels. Euh, voilà, donc il euh, y a quelques articles qui en parlent. La salle suivante. Là, on, est, on arrive vraiment sur euh, les documents de la fédération proprement dit. Là, les documents du haut, c'est plutôt des, des articles, des bulletins. Des scénarios, jeux de rôle qui ont été mis dans les bulletins associatifs de l'époque. Ici, la première case, c'est des lettres d'adhésion de clubs. Et ici, des documents d'avis statutaire, des lettres d'information, la fondation, l'association. Ici, les événements organisés par la fédération au niveau, au niveau départemental et régional. Et Ici, toujours des événements. Là, on revient sur des documents plus statutaires. Enfin, plutôt, c'est des documents d'information. Et la dernière salle, auquel on va entrer. Euh, nous sommes là, plus sur euh, les bulletins et les fanzines de, de l'époque. Donc, les bulletins de la fédération Ils sont tous là. Ici, vous avez un livre d'or. Ici, une vidéo de présentation de l'univers dans lequel vous êtes. Là, c'est un panneau sur les, les clubs et les joueurs de l'époque qui permet de s'inscrire et de mettre des informations un peu de, de manière à ce que les gens puissent éventuellement se retrouver ou s'informer si ces clubs existent ou plus encore. Euh, là, on a des documents préparatoires au bulletin Et ici, on a plutôt des fanzines. Là, c'est le, le bulletin interne d'un club qui était adhérent à la Fédération en 1989. Voilà, fanzine. Vous voyez qu'il reste des espaces libres. Les documents sont paramétrés de manière à ce que vous puissiez les commenter. Et si vous ne pouvez pas les commenter en direct dans le document, on va prendre celui-là, par exemple, un document PDF que vous ouvrez. Vous pouvez choisir, cliquer ici, choisir un espace et le commenter en direct. Voilà. Ainsi, c'est envoyé ensuite à l'administrateur qui le valide et ça permet de sourcer les documents et éventuellement de les compléter euh, afin d'avoir une exposition avec des euh, avec des, des références les plus détaillées possibles. Enfin l'exposition se termine par euh, euh, ce plot qui est un plot de téléportation comme, comme dans Star Trek si vous, si vous marchez dessus, bah vous vous retrouvez dans l'univers, euh, l'univers père un peu de, de tous les univers que j'ai créés sur Gatterton, qui s'appelle Cultima Academy et qui est consacré aux passionnés des, des cultures de l'imaginaire. Voilà, j'espère qu'on va se rencontrer bientôt sur Gatterton, dans cette exposition et je vous dis à bientôt.